nous sommes en live donc le... euh, tu me vois ça va un petit moment avant de démarrer donc euh... là normalement on n'y est pas encore c'est bon le micro ouais ah, nickel donc euh, bah bienvenue sur ce live. Donc le principe c'est euh, on va essayer de voir comment reproduire euh, cette console. Donc c'est une console euh, qui a été fait par euh, enfin, à l'origine en tout cas euh, les jeux sont faits par euh, Daniel Champagne. Donc qui, son site web c'est tinyjoypad.com. Euh, <coughs>. Et euh, le principe c'est de faire une console avec euh, le minimum de composants possibles, qui soit et donc euh, sur son site, il explique, euh, il y a les schémas euh, qui sont, c'est où le schéma. Attends, que je me perde pas. Ah Est ce que j'ai mis ce schéma euh, dans tous les cas c'est un schéma assez basique mais euh, à partir de cette idée là en fait il y a d'autres personnes qui ont fait leur propre version dont une euh, qui est assez sympa donc euh, la voilà on est je vais mettre en mode avec l'écran donc c'est cette version là que j'aimerais bien copier en fait. Donc le principe, c'est il y a deux PCB qui font un espèce de sandwich. Je ne sais pas si on le voit ici. Toutes les images. Donc les deux PCB font un espèce de sandwich, ce qui permet de faire un boîtier avec les PCB directement, donc les cartes électroniques. Et euh, le processeur, qui est ici un Atitini, c'est le microcontrôleur, euh, c'est... Euh il est directement sur une espèce de petite carte qui a la forme d'une carte micro SD. Et donc on va interchanger le microcontrôleur pour changer de jeu en fait. Alors vu que ça utilise un Titini, c'est des microcontrôleurs qui coûtent vraiment rien. Donc euh, c'est pas gênant euh, d'en utiliser un pour chaque jeu. En fait. Donc voilà un peu le principe. Je vais mettre un peu de musique. En fond. Et alors, euh, donc, euh, Bobricius, celui qui a fait le design de cette console, il, nous, il fournit les, euh, les schémas euh, pour chacune des parties. Et euh, donc, euh, ces schémas, ils sont lisibles par euh, Autodesk Eagle. Donc euh, Eagle, c'est un logiciel pour faire euh, des cartes électroniques. Et euh, actuellement, Eagle est inclus dans Fusion 360, qui est un logiciel pour faire du CAD. C'est-à-dire, par exemple, si on veut faire un objet imprimé en 3D, on utilise Fusion 360. Alors, toute la difficulté ici, c'est que euh, moi, je connais pas très bien Eagle. Donc, ça va être l'occasion un peu d'apprendre à l'utiliser. Bon, avant de faire ce live, j'ai quand même pensé à aller euh, voir un peu... <coughs> si j'arrivais à exporter euh, les schémas de façon à pouvoir les faire fabriquer. Mais j'ai un petit peu galéré. Euh, D'origine en fait j'utilise euh, KiCad, qui est euh, aussi un logiciel pour faire de conception de cartes électroniques. Mais qui est open source et donc euh, qui est plutôt bien fichu. Donc euh, jusque là j'ai surtout utilisé ça. Donc euh, à partir de, des fichiers qu'on a ici, comme vous pouvez voir en fait il y a, pour chaque euh, carte, il y a deux fichiers en fait. Un c'est SCH, c'est pour les schémas. Et un c'est BRD où c'est vraiment euh, le design de la carte en elle-même. Donc ce que j'ai fait c'est euh, dans Fusion 360. <coughs> Attendez deux secondes. Voilà. Dans Fusion 360, j'ai chargé tous ces fichiers. Et je les ai renommés pour m'y retrouver un peu mieux. Et donc ici, on a... Après, j'ai essayé de faire un export pour avoir une visualisation en 3D aussi. Donc on a trois fichiers par, par carte. Un pour la visualisation en 3D un pour le PCB et un pour le schéma. Donc nous, vu que le but, c'est juste de faire fabriquer le PCB, on a juste besoin de la vue PCB. Donc ça ressemble à ça. Donc alors, sur Eagle, le mieux, si on a c'est si de fermer max de choses, on n'a pas besoin, histoire d'avoir une bonne vue. Et ici, là, on voit la, la carte avec tout le routage, euh, mais euh, sur la partie avant et arrière. Donc, c'est pour ça que c'est un peu fouillis. Donc, ce qu'on va faire, c'est. On va mettre juste le layer. Euh, le jeu de couche preset top. Alors, là, ce qui. Euh, sur le coup, ce qui m'a paru un peu bizarre, c'est cette espèce de quadrillage. Et après avoir regardé euh, sur le schéma enfin sur la version euh, toute faite je pense qu'il a fait ça pour avoir ce petit euh, côté euh, grillagé ici et donc voilà alors le but c'est à partir de ces fichiers d'arriver à refabriquer cette console donc, euh, sur le papier ça peut paraître simple, mais alors le truc où j'ai un peu galéré avec Eagle, c'est justement pour exporter ce qu'on appelle le Gerber, qui sont les fichiers de fabrication. Alors... Euh... Mais avant de partir là-dessus, va peut-être un peu regarder qu ce qu'il y a sur cette carte. Je vais remettre... Standard. Alors... Euh sur eagle ici on peut voir les composants enfin voir c'est un grand mot parce que voit juste l'emplacement où ils seront donc, on va peut-être remettre que le top le bottom pour commencer donc à l'arrière qu'est ce qu'on a donc ici et ici on a l'emplacement pour la pile donc c'est une pile bouton euh, c'est des piles circulaires assez euh, petites. Donc euh, c'est pas une console qui consomme euh, beaucoup d'électricité. Euh, on n'a pas besoin de plus que ça. Vu que ça coûte pas cher en plus, c'est pratique. Euh, ici on a un emplacement euh, pour euh, Natitini aussi. Mais c'est juste si on ne veut pas utiliser de cartouche en fait. C'est pour le mettre directement. Donc ici on va rien mettre. Euh, ici sur ces petites broches, c'est euh, ici qu'on va programmer la console. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre À l'arrière, on n'a pas grand-chose, il me semble. Je vais regarder par rapport aux photos. Voilà. Je vais les mettre un, un côté de l'autre, si j'y arrive. Alors, oui, à l'arrière, on a la pile surtout en fait, et les broches pour le programmer. Donc là dessus rien de surprenant. On va revenir dans layer. Jeu de couche ou de preset top pour voir le dessus. Et euh, là c'est plus compliqué parce qu'en fait il n'y a pas des masses de photos euh, de cette partie-là. Parce que là on voit la partie avant, mais pas ce qu'il y a au-dessous. Alors en cherchant un peu quand même, j'ai réussi à trouver euh, deux trois photos. Donc là, on peut voir les boutons qui ressortent. Donc apparemment, c'est des boutons assez standards. Je crois que c'est du 5 mm. écrit, je crois. Tactic Ti Switch tall. Malheureusement, il... <rire> sur le schéma, il y a écrit tall mais il précise pas la grandeur en soi. Donc, euh... Ça va pas forcément être simple à trouver. Euh, le petit truc ici, c'est un haut-parleur. No qui est tout petit. Enfin c'est un buzzer, hein. pas vraiment un haut-parleur. Ici. Alors ici en fait on a un lecteur de carte micro SD. Parce que c'est ça qui va faire le contact entre les deux PCB. Euh, celui avec le processeur. Une photo sur la photo à tout début là. Voilà ici on la voit bien. Donc, c'est une manière assez ingénieuse de faire un contact entre les deux cartes, parce que du coup, ça utilise le système de la carte SD. Par contre, ouais, sur c'est ces, euh, pas la version définitive ici, euh, parce qu'on peut voir que les, là où il y a le switch, il y a un bouton avant. Donc ici, le, le switch on-off. Alors, il est un peu bizarre son switch on-off, parce qu'il a six pattes au lieu de 3. Alors généralement sur les switch on/off, on a une, une une broche pour faire qui est en contact avec la batterie, une qui est en contact avec ce qu'on veut alimenter. Et on a trois broches parce que selon la manière dont on veut que ce soit allumé ou éteint, enfin la position qu'on veut, on va les relier différemment en fait. Et donc, on a nos quatre boutons pour déplacement ici, le bouton d'action. On a ici un module d'écran OLED. C'est ça qui va afficher l'image. Et je crois qu'on a fait plus ou moins le tour. Bon, il y a des condensateurs, des résistances. Il y a un transistor pour le buzzer. Je pense que c'est pour. Soit éviter que ça sonne trop fort, soit éviter que ça sonne trop doucement. J'ai pas vraiment. Dans le design original, il y en a pas. Alors, il y a des résistances au niveau des boutons. C'est parce que sur la Titini, il n'y a pas assez de broches pour brancher tous les boutons en fait. Donc, en utilisant des résistances, on peut réussir à brancher deux boutons sur une broche en fait. Grâce à ça. Si je retrouve le schéma sur le site... Le voilà. On voit à peu près comment ça marche. Alors dans la version d'origine, il a utilisé un joystick. Donc apparemment c'est mieux, mais... Moi euh... bon, j'ai surtout envie d'essayer de, euh, de reproduire ce design-là, parce que je trouve vachement sympa. Donc on va se contenter des boutons. Bon alors après, pour les jeux, euh... il n'y a pas des jeux de folie, mais... Euh... Daniel a fait un gros boulot pour essayer de reproduire des jeux d'arcade ou qu'il y avait sur la NES donc on a un Arcanoïde, un Pac-Man un Space Invader alors il y a quelqu'un qui a porté il a fait un jeu de plateforme et il l'a porté dessus donc ici c'est un mini jeu de plateforme bon, le voilà Ok, sympa quand même, mine de rien. pour. C'est assez dingue parce que franchement, Titini, c'est vraiment pas un gros gros microcontrôleur. Donc je pensais vraiment pas qu'on pourrait faire des jeux avec. Sachant que c'est codé en Arduino. Mine de rien. Euh, un Flipper. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Un Tetris. Un jeu de hockey. Dig Dug. Euh, missile command et un Morpion. Donc euh, c'est pas la meilleure console du monde, mais euh, à mon avis il y a moyen de le faire pour pas trop cher, à la différence d'une console qu'on aurait fait avec un Raspberry Pi ou bon évidemment là on pourrait jouer à des émulateurs donc c'est pas la même gamme de produits on va dire. <rire> et donc euh, voilà est-ce que j'ai oublié un composant donc micro sd la pile l'emplacement du moins ça c'est les trous pour mettre les vis ici c'est pour brancher le module de l'écran ici c'est un condensateur pour le découplage Et l'emplacement pour la Titini qui sera pas utilisé. À côté de ça, on a la partie haute, mais sur la partie haute, il n'y a absolument rien de branché en fait. C'est vraiment purement esthétique. Et le plus important, la carte avec le microcontrôleur. Donc là aussi, c'est relativement simple c'est l'emplacement pour le microcontrôleur. Une, un condensateur de découplage et après en bas on a les broches comme il aurait sur une carte micro SD alors c'est bien qu'on ait ça mais alors comment est-ce qu'on va les exporter pour les faire fabriquer ces PCB alors euh, sur KiCad euh, l'avantage c'est que euh, par défaut, tout est configuré correctement pour euh, l'envoyer euh, sur GLC PCB, le euh, fabricant que je vais, avec lequel je vais passer pour faire ces cartes. Euh, sur Eagle, c'est plus compliqué. Donc déjà, faut. Euh, alors moi, pour euh, vu que je, d'autant plus avec Eagle, donc je connais pas les touches, mais c'est un truc qui marche aussi sur Fusion. Quand on appuie sur s on peut taper euh, ce qu'on cherche en fait Et donc nous ce qu'on veut c'est cam export donc cam, Pre cam processor donc ça c'est ce qui va nous faire passer de euh, ce schéma du pcb à un fichier euh, qui permet la fabrication du pcb donc là on voit les différentes couches donc là par exemple pour la carte ça c'est la, la couche avant de cuivre la couche arrière, le euh, découpage de la carte, soldeur masque, c'est masque de soudure, avant à l'arrière, et euh, la sérigraphie. Et pour finir, le, euh, le drill, le perçage. Donc ça, c'est la façon dont il le fait, euh, le Gerber. Euh, Eagle, nous, ce qu'on veut, c'est le faire différemment. Enfin, le faire pour GLC PCB. Donc, euh, on va utiliser le standard qu'il utilise. Alors, pour ça, je suis tombé sur un fichier euh, qui... Euh, sur quelqu'un qui avait fait un fichier qui était pré pour ça. Euh, donc, euh, tout ce que je vais... Euh, ce que je vais documenter, je vais le mettre sur un partage sur Google Drive. Donc, hop, je mets sur le chat. Donc ici, tous les fichiers, et tous les liens que je, que je vais montrer en fait. Et donc, si je dis pas de bêtises, je l'ai mis ici. Non, je vais partager le fichier. Donc c'est gscpcb.com. Alors malheureusement ça fait pas exactement ce que je veux, mais euh, je vais modifier euh, parce qu'en fait euh, il me les exporte dans les dossiers euh, auxquels j'ai choisi. Donc ici ce que, ce que je veux c'est qu'il me fasse un dossier Gerber et qu'il me copie euh, toutes les parties dans ce dossier. Donc ça ça marche nickel, mais il y a toujours un fichier qui me copie pas au bon endroit. Et j'ai beau regarder dans la configuration, je vois pas pourquoi il fait ça. Mais bon, après on peut modifier ça à la main, mais bon, il faudrait que je trouve la raison. Alors, nous on veut l'exporter en fichier zip. On fait process job. Et je vais copier ça ici. Et donc à la fin, j'ai un fichier zip avec tous ces fichiers. Euh, il a cette tête là et donc ici c'est euh, le, les gerber et euh, le fichier de perçage en fait et là il me l'a bien fait ah mais ça doit être parce que c'est un truc que j'avais déjà fait ça ouais voilà sauf que là le problème c'est qu'il veut absolument euh, pour un des fichiers me le mettre dans un dossier avec mon nom urétro euh, gerber et ici au lieu de me le mettre correctement donc, euh, je vais le déplaçais à la main. Dans tous les cas, euh, là, dans le dossier que j'ai partagé, il y a les trois PCB euh, tout près en fait en point zip. Après, ouais, j'ai pas ce problème-là avec KiCad donc. Euh... Mm. Alors on peut importer un projet qui a été fait sur Eagle euh, sur Kicad, mais euh, vu que je ne connais pas bien la carte, j'ai un peu peur euh, que peut-être il y ait quelque chose qui... qu'on perde des informations. Donc euh, j'ai resté euh, sur le format d'origine. Et donc ouais, c'est ce gerber job qui me met au mauvais endroit. Donc euh, si je le remets dans le dossier gerber, c'est bon. Donc ça fait quelques étapes en plus par rapport à dans A la limite je peux vous montrer vite fait euh, dans KiCad euh, comment ça marcherait. Donc ici euh, j'ai importé le projet. Donc c'est importé projet EagleCAD. Et après on, on va dans le, le fichier Eagle et on l'importe. Et à la fin on a ça. Et donc moi, quand je veux exporter euh, le Gerber euh, dans euh, KiCad, j'ai juste à faire Tracer et euh, mettre un répertoire de sortie pour pas qu'il me copie tout au même endroit. Je fais Tracer. Je coupe son Windows. Et euh, ouais, je mets le répertoire de sortie gerbert et après en faisant tracer créer fichier de perçage. Là c'est fini. J'ai plus qu'à mettre dans un dans un dossier à l'archiver le, le, dans un fichier zip et c'est bon. Donc ça fait une petite étape en plus sur Eagle. Après peut-être je m'y prends pas bien parce que c'est euh, je découvre un peu Eagle pour le moment donc. Euh, je me suis dit que c'était une bonne occasion justement pour apprendre un peu comment ça fonctionne, au moins pour exporter. Parce que c'est assez intéressant de maîtriser Eagle parce que en fait, il y a beaucoup de designs qui sont open source en vrai de PCB. Par exemple, si vous cherchez sur Adafruit, on prendra un au pif. Ce n'est pas le cas de tous. Et par exemple, si je prends cette carte. Je vais dans le tuto. Ici, là, il y a les fichiers Eagle, en fait. Donc, on peut reproduire cette carte. chaque. Majorité des trucs. Donc, ouais, il y a cette carte-là, en fait. Par exemple, on est pris une vraiment au pif. On a tous les schémas, ici. Format Eagle. Là, on voit pas les noms. Mais, pareil, BRD et SCH. Donc à partir de ça, on peut, euh, si on est motivé, reproduire la carte. Donc euh, là, pour le moment, j'ai mes Gerber. Bon, ça m'a beaucoup aidé de le faire en avance. Je sais pas si ça vaut le coup euh, que je vous remontre euh, pour chaque. Je vous expliquer vite fait. C'est CAM pré, pré processeur. Ça doit être dans manufacturing. Euh, Cam processeur, toute logique. Euh, il faut ouvrir un fichier cam euh, glc pcb. En fait, ce que ça fait, c'est que ça met euh, tout au format, je sais pas, si on le voit, Gerber RS 274x, qui est apparemment le standard euh, qui fonctionne. Donc une fois qu'on a, c'est euh, c'est Gerber. Reste plus qu'à aller sur GLC PCB et, euh, et à commander les PCB. Donc où est-ce que je les ai mis Mais voilà. Donc code now. Il y a juste un truc que je suis pas sûr, c'est sur euh, la... Le thickness, euh... la thickness, la et... thickness en français, thickness, l'épaisseur, ouais. tout simplement. Ce que je suis pas sûr c'est sur l'épaisseur. Pour la carte je suis sûr que c'est 0.8 parce qu'il le précise. J'imagine que pour les deux PCB en sandwich c'est 1.6 qui est par défaut. Donc celui-là. Est-ce que je les avais mis Attends, je vais récupérer pour être sûr d'avoir les bons. J'ai exporté quelques fois parce que je cherchais pourquoi ça marchait pas. Donc euh, du coup j'ai 50 versions, je ne sais plus laquelle est la bonne. Que... Voilà. Donc euh, là euh, vraiment, c'est littéralement. Glisser, déplacer. Console. Et donc là, on a notre carte du bas. Alors il y a beaucoup d'options sur GLC PCB ou sur tous les fabricants. Mais euh, en gros, ce qui a de l'importance, bon, les dimensions elles sont automatiquement ajustées par rapport au fichier. Euh, on a la l'épaisseur la, la, la couleur euh, le finish euh, alors c'est euh, pour les connecteurs en fait donc euh, de base c'est des connecteurs en plomb avec du plomb euh, dans le cuivre il euh, y en a on peut avoir euh, une version sans cuivre et je pense que Enig Rh, RH OHS, c'est les connecteurs dorés mais euh, voilà ça gonfle le prix énormément donc vu que là on est à... on fait des tests on va prendre le moins cher possible donc, évidemment ça sera pas aussi joli alors pour la couleur si on reste sur le vert euh, ça augmente pas le temps de livraison sur les autres couleurs ça augmente le temps de livraison euh, donc euh... là, pour la première version je pense qu'on va rester sur euh, le vert Donc, euh, on fait save to cart. Ouais, vu que j'avais déjà fait, il y a déjà des trucs dans mon panier. Tout virer. Et on fait ajouter un add a new item. Parce que nous, on veut commander plusieurs PCB. Alors, ce qui coûte assez cher. Euh, dans la fabrication de PCB, c'est la livraison. Donc idéalement, c'est bien d'avoir plusieurs... Euh, de faire... de grouper les commandes en fait. Donc par défaut, la quantité, elle est de 5. On ne pas commander à l'unité, ce ne sera pas rentable hein, vu, euh, vu le prix euh, pour 5. Euh. Autant en faire 5 donc on a le bas et le dessus et il nous reste la carte et là on va mettre pcb thickness à 0.8 parce qu'on veut que ce soit de la l'épaisseur d'une carte micro sd en fait ah, je me suis trompé de fichier on recommence C'est bien carte Card il est pas bon. bon on va alors exporter le card. Alors euh, hop cam processeur. On va fichier cam, le cv On l'exporte. Parce que j'ai mis ça live on ouvre le dossier là je récupère ce fichier là j'efface ce dossier qui me sert à rien et le fichier je le remets là On va essayer de réimporter la carte voilà c'est mieux alors un autre truc qu'il a pas fait c'est euh, on peut voir euh, que euh, dans la doc il y a plusieurs designs de cartes et il en a mis que celui de Space Invader qui a pas mis les autres pour le moment de toute façon on va s'en contenter d'une de cartes histoire de commencer. Déjà vérifié que ça marche. On s'enflammer. Bon le verre c'est un peu tristouné, mais bon on va s'en contenter pour commencer. Donc avec cinq exemplaires de ces trois cartes, on en arrive à 8.84 euros. Sans compter les frais de port. Alors aller voir ce que ça donne avec les frais de port mais... Je ne pas mon adresse avant. Donc voilà ouais, normalement on ne devrait pas voir mon adresse. J'ai vérifié quand même avant. après là c'est le côté frustrant parce que euh, les frais de port ça va nous coûter 16 euros pour euh, payer 8 euros de carte. mais bon ça c'est euh... ça vaut le coup de faire des grosses commandes quoi donc euh, en gros on en arrive à 5.12 divisé par 5 5 euros par euh... Pour une carte et les deux PCB. Alors, il y a quelque chose qui a changé euh, sur les livraisons de PCB. C'est. Euh, euh, là, en ce moment, ils mettent euh, livraison express euh, avec les frais de douane prépayés. Euh, perso, la dernière fois que j'ai commandé euh, en DHL express standard, euh, j'ai pas eu euh, de frais de douane donc on va tenter le coup alors évidemment euh, là j'essaye je, de commander de façon à le recevoir assez vite mais euh, si on commande euh, avec euh, en livraison lente euh, on arrive à, on peut euh, les frais de port ils sont de 5 euros donc euh, moi j'ai envie de faire de tester en fait comment commander cette console euh, de façon à le recevoir assez vite pour commencer. Et après on pourra diminuer les coûts en n'étant pas pressé euh, de recevoir les composants en fait. C'est ça l'idée. Donc les PCB c'est bien mais il faut les composants qu'il y a dessus. Quoi. Il n'y a pas que... Et ça c'est assez compliqué parce qu'on n'a pas d'infos sur quels sont exactement les composants. Donc euh, il faut éviter de se planter là dessus parce que sinon si ça ne rentre pas exactement euh, sur la carte, ben, on est pas très bon donc il va nous falloir savoir la hauteur exacte enfin exacte une hauteur correcte pour les boutons euh, il nous faut euh... alors d'habitude quand on commande un PCB euh, vu que euh, on va prototyper le pcv avant. Euh, on a les composants, donc à partir du moment où on a les composants, ce qu'on peut faire, c'est imprimer les images de de la carte. Donc ici, hop, par exemple, je prends la partie du bas. Donc ici, en fait, on a les, les emplacements pour les composants. Et l'idée, c'est de placer, de regarder. Si les composants Hop. ils rentrent bien. Comme ça après on peut ajuster euh, le schéma. Ou changer de composant ici. Dans le, le but c'est pas de modifier euh, les schémas. C'est de faire que ça marche avec ces schémas-là. Donc j'ai commencé à chercher un peu tous ces composants. Euh, et j'ai fait ce qu'on appelle un BOM. Donc BOM c'est pour bills of Material. donc on va aller sur la doc que j'ai commencé à faire et donc j'ai une page achat des composants euh, vous pouvez retrouver cette doc c'est je l'ai mis dans le dossier partagé que j'ai mis dans le je vais mettre dans la description d'ailleurs si j'arrive à modifier la description tout casser Je vous remettrai dans la description à la fin du live, hein. tous les cas. Je vais toujours le remettre dans le chat ou quoi si ça intéresse quelqu'un. Il euh, y a le, la doc que j'ai mis. Alors euh, logiciel que j'utilise, enfin le, le ce qu'on parlait de logiciel, l'application web que j'utilise pour faire la doc, c'est celle du Lab Sud. Et euh, la façon la plus efficace pour exporter la doc c'est un fichier html donc c'est pas forcément parce que l'export de pdf il est pas terrible parce qu'il fait beaucoup d'espace pour rien en fait donc de toute façon pour faire une documentation papier il faut il faut penser les choses par rapport à la taille des des pages quoi. donc c'est difficile d'avoir un résultat correct direct mais en format html c'est pas mal Euh, donc d'ailleurs, parlant de prototype, j'en ai fait un qui est très moche, mais fonctionnel. Alors, hop, sortir. Donc, le but c'était de vérifier que ça marche hein. ah non Donc ça a cette tête là. J'ai pas de retour d'écran. Voilà. Attendez, je vais mettre en plein écran. Voilà. Donc voilà le fameux jeu de plateforme. Euh, J'essaie d'y jouer à l'envers. C'est pas la console du siècle mais euh, en fait, le petit affichage OLED donne vraiment son petit charme euh, au truc. Alors là le jeu il est ralenti parce que pas, euh, je ne l'ai pas programmé à la bonne euh, fréquence. Donc ça en 8 MHz au lieu de 16 MHz. donc voilà un peu l'idée. Alors évidemment il y, a, il y a plusieurs façons de la faire cette console. Celle-là c'est pas forcément la moins chère parce qu'il y a les deux PCB et les cartes. Mais les autres versions ont le défaut qu'il faut leur programmer à chaque fois qu'on va changer de jeu. Et euh, je trouvais ça intéressant en fait euh, que le microcontrôleur soit à part, parce que comme ça on peut euh, pour utiliser euh, euh, le, la partie autre que le microcontrôleur pour faire d'autres choses. Par exemple, on pourrait faire une carte où il y aurait un capteur, euh, du moment que c'est des capteurs en I2C. Donc euh, ça c'est I2C, c'est un protocole qui permet de communiquer entre un microcontrôleur et des composants. Donc euh, c'est ce qui est utilisé par euh, l'écran OLED. Et euh, l'avantage de l'I2C, c'est qu'on peut brancher plusieurs euh, composants I2C sur les mêmes euh, broches. Donc on n'a pas besoin de plus de broches. Cela comme vous pouvez voir sur la Titini, on en a 1 2 3 4 5 6 7 8 sachant qu'il y en a deux qui sont utilisés pour l'alimentation. Ça nous en fait pas des masses. Comme on peut voir euh le schéma de la cartouche donc c'est vraiment la titini et un condensateur et les broches pour le connecter ici on peut voir le schéma du reste donc on a l'interrupteur l'emplacement pour la pile l'emplacement pour le module écran donc le module écran c'est un truc comme ça alors ces modules écran ils ont un défaut qui est pas négligeable enfin c'est pas en soi un défaut mais euh, les broches GND et VCC, euh, selon où vous les achetez, le VCC et le GND seront inversés. Donc ça c'est gênant parce que euh, bah en, en fait c'est euh, selon le modèle que vous achetez le plus et le moins peut être inversé. Donc euh, en gros euh, vous faites un court-circuit. Et euh, d'ailleurs sur son design d'origine, c'est euh, VCC GND ce qu'on voit ici ouais VCC GND SCK sdl SDA La plupart des écrans et c'est le GND, GND VCC en fait donc c'est inversé hein. Mais bon on va essayer de trouver un écran qui soit dans le bon sens Alors donc, j'ai déjà commencé à chercher un peu les composants. L'idéal, ça serait de commander tout au même endroit pour éviter les frais de port. Mais c'est pas si évident que ça. Donc, il me manquait un truc dans la liste que j'avais pas remarqué c'est l'emplacement pour la carte micro SD. Donc, on va rajouter ça dans le tableau. Alors les tableaux c'est bien mais c'est pas pratique pour les imprimer en fait. On a tendance à avoir des colonnes qui disparaissent. Mais bon on va faire avec. Donc lecteur micro SD. C'est pas vraiment le terme mais... Ah. Donc, la liste de tout ce qu'on a besoin alors en cherchant j'ai à peu près trouvé tout ce que j'avais besoin c'est sur le site tme.eu donc c'est un site qu'on va conseiller pour qu'on commande des composants sans avoir trop à attendre donc évidemment ça en fait quelques-uns Donc, euh, alors pour ce euh, pour l'interrupteur, je ne suis pas sûr que c'est exactement au bon format celui-là. Parce que c'est pas évident de voir la taille des choses. Qu'on essaie de voir là, en fait, si. Alors, qu'est-ce qu'on a La Titini 85 20SF. Donc, 20SF, c'est pour le format. Alors, tous les composants, je les les souder. Euh, avec un fou, le four à refusion euh, du lab. Donc le principe euh, du four à refusion, c'est on applique une pâte euh, pour souder les composants et après on met euh, ça dans un four qui va souder euh, les composants. Donc ça permet d'aller assez vite. Par contre, il va pas falloir que j'oublie si je veux faire ça de prendre euh, les stencils. Qui sont euh, des euh... Attends, a un ici donc est ainsi -ce c'est des trucs comme ça hop métallisé et en fait il y a des petits trous euh, pour laisser passer la pâte à souder et ça permet euh... de souder de mettre la pâte à souder que aux endroits où on en a besoin en fait parce que sinon euh, c'est pas évident à placer correctement Là en soi c'est pas des composants extrêmement compliqués à souder donc euh, on pourrait les souder à la main, mais bon. Si je dis pas de bêtises, il n'y a rien de. Peut-être avoir pour. lecteur micro SD, ça, ouais, ouais, c'est pas trop, c'est pas trop compliqué à souder ça non plus. Bon après c'est pas non plus, il y a d'autres versions qui utilisent plus des composants. Alors il y a deux types de composants, c'est les composants THT et SMD. THT, c'est les composants où on a des trous. Et on va les souder à travers ces trous. Et SMD, c'est les composants qu'on va souder en surface. Donc l'avantage des composants soudés en surface, c'est justement qu'on peut utiliser le four à fusion pour les souder comme ça. Et ça permet d'avoir des composants qui prennent beaucoup moins de place, mais qui du coup sont pas forcément plus simples à souder. Après, si on passe par un four à fusion, au final, c'est très simple. C'est peut-être le plus simple hein, si on a l'équipement adéquat. Donc, on va revenir sur Fusion là, pour vraiment vérifier que j'oublie rien. Donc, console bottom. Alors. Euh... Donc, là, la Titini, on va rien mettre dessus. Condensateur 805. Euh... Ici, euh, les quatre broches, mais ça, du coup, il y a faut l'écran. Si c'est lent le programme. Donc ça c'est l'interrupteur on-off. Alors pour celui-là j'ai un peu peur que... Est-ce que c'est la bonne taille Parce que je sais comment faire une règle dans rouleur. D'ailleurs, Eagle, autant Fusion 360 a été traduit en français, mais c'est pas le cas de la partie de Eagle. Alors, comment est-ce qu'on mesure quelque chose sur ce logiciel Dans l'inspecteur, peut-être. Ah, je suis bête, je vais sélectionner le truc. On peut dire, peut-être, taille. Après ce qui serait plus intelligent, ça serait de commander les composants en premier, et une fois que je les ai reçus, vérifier sur le papier si c'est les bons. Quitte à modifier le design pour ça, mais bon. On a la résistance. c'est celui que je doute le plus sur la taille pour la Titini c'est bien écrit ici je crois Est ce que j'avais vu c'était bien ce format là je crois que si on zoom on voit que c'est L'image, c'est celle-là, ah, c'est ça. Donc on voit pas des masses mais on distingue quand même le Z, 20 SF bon en même temps, il n'y en a pas 50 milliards de formats non plus donc ça a l'air d'être ça Et je revérifie quand même que je suis surpris qu'il ait pas mis un peu de plus de détails sur les composants bon après c'est vrai que c'est relativement simple Je crois qu'il y a plus de détails. Il Détail. a bon, pas mal euh, fait des alternatives. D'ailleurs, euh, il a sorti un peu le, une autre version en fait de console. Euh, par contre, celle-là, elle utilise un samd 51 Donc ça, c'est un c'est process... enfin, un microcontrôleur euh, ARM Cortex. Euh, du coup, ça va coûter beaucoup plus cher mais l'avantage c'est que c'est compatible avec un système pour faire des jeux Je vais vous montrer ça vite fait un système scratch pour faire des jeux alors scratch c'est le truc avec le système avec les blocs j'ai mis ça Ah là voilà Après, c'est pas à mon avis, c'est pas le même prix pour le faire fabriquer ça. Mais c'est intéressant parce qu'on peut faire les jeux sur arcade.mecode.com. Donc ça, c'est un projet fait par Microsoft, mais je pense qu'il doit y avoir un petit peu Adafruit derrière. Du moins, c'est comme ça que j'en ai entendu parler. Et donc, ce qu'il y a de marrant, c'est qu'on peut faire le jeu avec ce système de blocs, le tester directement sur l'ordi, et après le transférer sur notre microcontrôleur. Mais bon, ça coûte un peu plus cher. <rire> donc, on va revenir sur le U-Rétro pour le moment. Donc on a 1 2 3 4 5 boutons, interrupteur. L'emplacement de pile. Le buzzer que on va que furtivement ici. Euh, bien, centre 0805. On en a un sur la carte. <coughs> non, sur la carte c'est un 603. 5 boutons le support de pile condensateur 805 qui visiblement est pas le même je pensais que c'était le même sur les deux mais là on a 805 et sur la carte on a 603 Ok, donc on va rajouter ça. Donc c'est. Mine de rien, faire la liste des composants, c'est pas la partie la plus marrante parce que ça prend du temps et si on peut passer des plombes sur un site pour commander tous les composants et se rendre compte qu'il en manque un et que finalement il faudrait commander ailleurs. Donc c'est cool d'avoir. L'idée c'est de vous épargner un peu cette étape si vous voulez refaire cette console. Et de voir un peu comment on, on se débrouille à faire ça. 0,603. Hmm. Ah, c'est pas la même taille, je suis bête. C'est bien même, mais pas de la même taille. Attends. Est-ce que je m'emmène les pinceaux 603ado 100 manoeau 805 et 603, ça correspond à la taille. Donc on a les condensateurs. Qu'est-ce qui me manque Résistance. Finalement, peut-être se tromper. Alors, on revient sur la console. qu'on a 2 de 22 km 1 de 10 km 2 de 33 2 de 88 23. Le buzzer, placement de ma carte SD. Il ne reste plus qu'à trouver l'emplacement de la carte SD. Et on devrait être bon. Alors, euh, micro SD. Alors, est-ce qu'on va trouver ça Évidemment, c'est un peu vague. Connecteur de transmission de données, ça doit être là-dedans. Alors, évidemment, il y a 50 milliards de designs différents. Il va falloir trouver celui qui correspond. Et vu qu'on ne le voit pas, ici du moins, pour trouver la photo, on le voit. On qu'entre contre-temps, il n'a pas changé la taille. quelques en mine de rien pas mal il n'y a pas besoin non plus que ce soit exactement le même faut juste que les connecteurs soient au bon endroit et que ce soit de la bonne taille Hmm. Ah, les connecteurs ont l'air d'être centrés, non Ah non, ils sont. Ah, non, j'ai des bêtises, ils sont là. Ça m'a pas l'air mal. Faut aussi regarder les prix sans ne pas avoir un truc, euh, on se tourne autour des 1 euro. Bon, on va dire que celui-là ça a l'air d'être pas mal. connecteur pour cartes micro sd plus exact j'ai commencé déjà à faire une liste pourquoi j'avais décrété que c'était celui-là de transistor je vais le voir sur eagle Ah bah ouais, voilà dans la valeur 7 Les boutons, il bien faire attention. Hmm. Il y a quelques-uns qui seront pas dispo. bien faire attention à la hauteur des boutons. 9.5 mm. Ça me semble beaucoup, non c'est pas forcément le plus simple à trouver les boutons parce qu'il y en a un paquet de différents nous on veut un qui soit soudé en surface par ça c'est assez classique comme bouton par qu'il est un peu plus long que Je pourrais vérifier ça ce plan 3d euh, des deux parties mais ce qui importe le plus c'est quel type de vis sont mis Là j'ai les plans du bas et les plans du haut. Ouais, ça, ça demanderait réflexion. Alors... évident de, de bien de voir de premier coup d'œil euh, l'échelle des choses surtout que je sais pas quoi que ce soit pour mesurer <rire> donc là dans l'état j'ai c'est pour l'interrupteur je vais les mettre comme ça et pour le connecteur non, pour le connecteur de la carte euh, ouais il faut que je vérifie quand même le buzzer c'est pas forcément la bonne la bonne taille pour la résistance condensateur on est sûr le support de pile il est où et voilà. Première vue, ça a l'air bon. On finit par vite se perdre. Hein <rire> pas grand-chose. Oui, donc... Je cherchais une image de l'arrière. On regarde le connecteur de pile. Ah, J'ai pas la photo de l'arrière. Un petit copier-coller. Ça, ça a l'air d'aller. Sur des sites comme celui où je vais commander les composants, autant on trouve euh, des composants euh, seuls, mais euh, pour les modules, par contre, euh, c'est pas là-bas qu'on va les trouver. Donc Il y a plusieurs possibilités pour trouver des modules euh, tout fait, pas trop cher, soit de passer par Aliexpress si on n'est vraiment pas pressé ou. Euh, Banggood ou eBay, ça hein, revient au même. Mais on sait jamais quand est-ce qu'on va les recevoir. Il faut super faire gaffe au vcc Là, par exemple, là cet écran-là, ça serait pas bon parce que le plus et le moins est inversé. Et voir ça, ça, ça donne envie de se faire soi-même euh, l'écran, parce qu'en plus c'est pas grand-chose euh, en soi. Un écran OLED si on là on voit pas l'arrière mais il y a juste besoin de l'écran et de quelques résistances et condensateurs et on a ça le problème c'est qu'il faut souder l'écran et c'est des espèces de nappes et c'est moyennement rassurant à souder Ah, J'aurais espéré que ah, celui-là il est dans le bon sens. Qu'il ait utilisé un design avec le GND et le VCC. Bon, après, je pourrais l'inverser aussi si j'avais pas la flemme. Hein, l'idée c'est. Enfin, au-delà d'avoir la flemme, l'idée c'est vraiment de garder le même design. Pas commencer à faire 50 designs différents. C'est assez dingue quand même qu'il y ait une telle différence. Enfin, qu'il y en ait qui aient inversé le truc. D'autre pas. Ça c'est quand même bien la blague. Donc là celui-là il serait beau. Garde quand même le lien, même si pour le moment c'est plus. C'est plus euh, une liste pour commander euh, les, co les composants euh, de façon qu'ils arrivent assez vite. Euh, donc sinon, je passe par euh, AZ Delivery sur Amazon, euh, ils livrent assez vite, mais après, euh, le prix n'est pas le même. Quoi. Enfin bon, pour euh, ces composants-là, je vais les vérifier euh, par moi-même. S'il qu faudrait que je me prenne de quoi mesurer, peut-être que. Euh, essayer peut-être un peu de. Euh, sur Eagle. Euh, de passer euh, les fichiers qui se actuellement, là, sur Eagle. Euh, dans Fusion pour euh, rajouter les composants dessus pour vérifier. en gros vous en tirez capitulatif de ce qu'on a fait. Alors d'origine nous ce qu'on avait c'était cette page de projet sur day avec en cherchant un petit peu ici sur GitHub les fichiers Eagle donc dans ces fichiers eagle on a la console qui est un sandwich de pcb qu'on on a top et euh, rtm donc euh, ces fichiers là moi je les ai importés en dans autodesk fusion en nous en charger en glissant les fichiers euh, je les ai renommés à la fin on a deux fichiers pour chaque partie donc un avec le pcb et un avec les schémas schémas qui sont très utiles pour voir où est branché quoi mais là dans l'état tout ce qui nous intéresse c'est ces pcb euh, alors souvent, euh, les gens quand ils, font, euh, quand ils fournissent le design de, de leur PCB, ils font eux-mêmes les gerber, comme ça au moins il n'y a pas besoin de le faire. Donc pour exporter en, euh, le gerber, pour pouvoir le fabriquer, faut aller dans Cam, Processor... il faut utiliser un réglage spécifique pour que ce soit en Gerber RS274X. Et à partir de là, on se retrouve avec un fichier ZIP. Mais bon, toute cette partie-là, au final, si vous en fichez, je mettrai un lien que je rajouterai dans la description avec les fichiers déjà prêts. Donc en gros à la fin on a trois zip fichiers zip on les balance dans GLCPCB en n'oubliant pas pour la carte avec le processeur de mettre l'épaisseur thickness à 0.8 parce que c'est écrit sur la page okay c'est ça Ici. Alors lui, pour faire euh, la console, il est passé par trois services différents. C'est ça qui lui a permis d'avoir, pour chacun, chaque truc, ils ont un peu leur, chacun a un peu leur design à eux, dont euh, OSH Park, qui est un fabricant américain, euh, qui est réputé pour sa couleur un peu euh, violette. Mais bon c'est pas gratos de commander chez eux surtout si on n'est pas aux états unis alors ils ont aussi euh, un truc c'est after dark euh, qui est pas mal prisé parce qu'en fait ça met en, en valeur les cirques enfin les les routes euh, cbio je connaissais pas Enfin bon, moi je passe par GLC PCB parce que je connais bien et que euh, c'est pas cher, <rire> surtout. Bon, après il y en a d'autres comme PCB, oui, aussi euh. ils sont pas mal. Alors le truc aussi là c'est sur ma commande ah. j'avais pas pris en compte hein, ce que ce que j'aimerais c'est comme je disais c'était d'utiliser un four pour faire les soudures et pour ça faut pas oublier chose que j'ai pas fait de mettre le stand-seal ici sans pas que ouais, c'est À quel point ça coûte son prix? Bon, après, une fois qu'on en a, qu on a le le stencil, on n'a plus besoin, on en a besoin que d'un seul. Après, il y en a qui le font eux-mêmes, mais euh, c'est pas évident s'il faut être vraiment précis. Donc, il euh, y en a qui font ça à la découpe laser. C'est un petit côté un peu overkill pour ce qu'on fait. Quoique. <rire> C'est le stencil là écoute, ah ouais, c'est ce que j'ai pas mis... Euh... Alors quand on commande des stencils, il faut faire super gaffe. Euh, parce que j'ai commandé la dimension la plus petite. Et la dimension la plus petite, c'est quand même 29 cm par 19. Sachant que notre carte euh, fait 28 mm par 56, c'est pas très utile. Il faut vraiment mettre customize size. Il faut que je sois quand même légèrement plus grand la carte elle même On va dire 30 par 60 parce que à la taille d'origine ouais, ça fait quand même un sacré truc en soi je sais pas si ça coûte moins cher ça coûtera moins cher sur la livraison ça c'est sûr Ah ça a son prix carrément, celle-ci là. Il faut 6 euros de plus. Euh... Hmm. Ça se réfléchit. Donc une fois qu'on a commandé les PCB, après il faut qu'on commander les composants. Donc, si on a des trucs un peu en format de module euh, comme l'écran, euh, on peut les trouver sur AliExpress, euh, mais ça prend du temps. Ou alors euh, sur d'autres sites, euh, des fois sur Amazon. Euh, après, il y, a, y, a, y en a qui vendent ces composants, euh, enfin des versions un peu plus classe, genre Adafruit, tout ça. Mais bon, déjà, ils sont seront pas de la bonne forme. Parce que euh, là, pour cet écran, en tout cas, sur cette console. Euh, il a utilisé ces écrans-là qui sont assez standards quand on achète des écrans OLED pas trop cher Et après, tout est dans l'art de pas se planter dans les composants. Donc après aussi pour les quantités, euh, généralement on peut pas commander à l'unité euh, les choses. Ça dépend. Pour les condensateurs et les résistances, c'est souvent une limitation. Il y en a 10 ou 100. Est-ce qu'ils vendent des... Euh, ça encore en bobine. Donc là, ce qui m'embêtait un peu sur les tarifs, sur les composants, c'était que euh, le buzzer, au final, euh, j'ai pas réussi à en trouver un qui soit dans cette petite forme qui coûte pas trop cher. Parce que là, on se retrouve avec 5 buzzers qui va nous coûter plus cher que le micro, les 5 microcontrôleurs. Quoi. Enfin, à peu près le même prix. Quoi. Sachant que, euh, en soi, sur la console, le buzzer, c'est sympa, mais <rire> en vrai, je sais pas si euh, c'est pas mieux de pas avoir le son. Parce que c'est quand même assez vite euh, casse pied à force. Donc c'est vraiment un buzzer, donc ça fait juste des bips. Parce que bon, la liste j'ai pas rajouté histoire de faire une idée du prix. Le connecteur, le voilà. Ouais, il nous faudra 5. Le connecteur de la carte SD, il va aussi coûter son prix. Hein. pour les pcb c'était 66, ça faisait 6 euros de plus et j'avais dit pour les composants 5 d'arriver grosso modo à 15 euros par console ce qui est pas si mal sachant qu'on pourra diminuer ultérieurement les le prix euh... parce que on n'aura pas besoin de recommander le stencil euh... pour les résistances et les condensateurs euh... aussi on ne sera pas obligé de les recommander à chaque fois Vu que mon objectif c'est d'arriver à faire une console dans les, euh, dans les moins de 20 euros, hein, parce que bon, ça reste quand même un gadget, on est pas mal. je crois que je vais peut-être en rester là euh, ben après je vais euh, essayer de mettre dans la description de cette vidéo euh, tous les liens euh, vers les fichiers tout ça que euh, que j'ai fait pendant ce live et après euh, je vais essayer de euh, Régler encore un petit peu les détails. Vérifier pour les boutons tout ça de mon côté. Et après une fois que j'aurai commandé les composants. J'essaierai de. Il n'y aura plus qu'à essayer tout ça. Et à la fin en fait l'objectif c'est. Je vais mettre en plein écran. L'objectif c'est vraiment d'essayer de faire une documentation. Pour arriver à reproduire facilement cette console. Je pense qu'au niveau des tarifs, c'est intéressant de pouvoir mutualiser un peu tout ça. Donc l'idée à la fin, c'est vraiment d'avoir une documentation pour faire ça au sein d'un Fab Lab par exemple. Ça, ça permet d'avoir des consoles pour pas trop cher. Et ça peut être un projet sympa pour apprendre à souder des composants SMD avec un four hors fusion. Ou à la main si on est motivé. Euh, voilà qu'est ce que j'avais d'autre ah ouais, j'avais fait euh... je l'ai mis dans le drive il y a la documentation euh, que j'avais commencé à faire euh, dessus avec euh, la liste euh, des liens vers les différents modèles qu'on peut voir sur le site de tiny joypad Export en PDF est pas terrible ici, ça ça a pas bien marché. Avec les schémas, euh, les listes des composants, mais les plus à jour du coup. Enfin, de toute façon, en euh, tous les cas, faites pas confiance à tout ça. L'idée, c'est qu'une fois que j'ai tout commandé, après, je vais finir la documentation comme il faut. Euh, parce que pour le moment, il n'y a pas encore tout. Euh, pour programmer cette console, évidemment, il n'y a pas de d'entrée usb donc il faut avoir un petit euh, programmeur comme ceci l'usb asp après on peut utiliser un autre arduino pour programmer mais euh, celui-là est quand même vachement plus simple et euh, j'avais commencé à bosser sur un logiciel euh, pour programmer euh, les jeux euh, en appuyant sur un seul bouton j'avais mis le code source sur euh, gist mais franchement c'est vraiment. j'ai fait un truc vraiment basique, hein. c'est juste la commande sur AVR Dude. D'ailleurs ça ne doit pas marcher parce que j'ai mis des images dans le truc. Mais c'était l'idée ouais, d'automatiser de... la programmation ouais, dans l'idéal. Enfin voilà je crois que j'ai fait à peu près le tour de la partie en électronique euh, partir d'un schéma euh, sur Eagle pour avoir des fichiers pour le fabriquer et après euh, après pour chercher les composants euh, de regarder sur le schéma euh, tous les composants. Idéalement c'est bien soit d'avoir des photos, soit encore mieux euh, d'avoir les schémas avec les plans en 3d avec les composants montrer ça par exemple parce que ça va être quand même vachement à s'y retrouver encore mieux d'avoir une liste des composants pour avec exactement où les acheter mais bon selon les pays ça c'est pas forcément les mêmes endroits selon la vitesse qu'on veut aussi les recevoir ça, par exemple, là c'est un schéma que j'ai fait moi sur KiCad. Et l'avantage, c'est que sur la vue en 3D, j'ai récupéré euh, les gabarits des composants, donc on peut voir facilement euh, la taille que ça va prendre, à euh, quoi il ressemble. Après, c'est euh, le fait que le PCB soit un peu en sandwich qui fait que du coup il y a une partie qui est cachée, donc c'est pas simple à... vu qu'il n'a pas vraiment fait de photos euh, de chaque euh, de, des deux PCB euh, quand ils sont pas euh, vissés. Enfin voilà. Du coup euh, je referai Ah alors euh, ouais c'est. J'utilise OBS Studio. Ouais. Euh, là j'ai utilisé euh, une carte son externe pour le micro. Euh, et pour la caméra, c'est une GoPro avec.. Euh, c'est un. C'est un truc que y a pas mal de gens utilisent maintenant. C'est un espèce de. De cartes pour convertir de du hdmi euh, en, euh, en usb enfin ces cartes d'acquisition il euh, y en a qui coûtent cher mais en ce moment il y en a sur ebay qui traîne à 20 euros et euh, ça fait euh, ça fait le travail euh... du coup ben bah, euh, voilà que je vais arrêter le live là. Bah, J'espère que ça aura pu vous être utile. Je me suis pas trop mis les pinceaux. Bah, je referai un live pour quand j'aurai commandé les composants et je verrai si je me suis trompé ou pas et je vous montrerai ça. Euh, ouais, j'ai pas utilisé une webcam. Après j'aurais pu. Hein. C'est vrai que <rire> je me suis pris la tête. Mais bon, ouais, c'est pas mal après la difficulté avec la GoPro que j'ai c'est euh, faut pas l'alimenter euh, faut... je l'alimente en usb mais euh, pas directement sur un port usb parce que sinon il me met en mode euh, lecture usb et il lance pas la caméra voilà bah, c'est super du coup euh, bah on se revoit pour une prochaine fois allez ciao